good מורגן עליידן, אני שיש חובש רותוי, אלי רבי שמואל בן שלום עזלמן רישה בן פורטיון המזל, אברהם בן פורטיון המזל, את לא תתרג בן פורטיון המזל סיוסקת ובוסידי דיידו נפרשם תדיו משנה קורטקטה נסקים יותאטרנל נו זאת יום מסכת טענית פרק ג' משנה א' סדר טעניות אלו האמור בירבי הראשונה אבל צמחים ששנו מטרעין עליהם מיד וכן שפסקו גשמים ben C'est d'ailleurs ta et l'ordre des. le rituel des jeunes à jeûner, comme on avait appris, on commence avec les de Khamim, puis après, c'est tout le monde avec un jeune, facile, relativement, qui commence depuis le matin, et après, avec un jeune qui commence depuis la veille, mais, ou encore pour le moment, on va, on va. on aura le droit de travailler, et puis. Après, d'un coup, on fait les, jeûnes, les sept jeunes qui sont des, qui sont très rigoureux, où on, fait, on sort dans la rue pour faire des tfilotes avec tout un six, rituel de tfilotes, et les et toutes les bras quand qu'on jetait pendant la Mida, et les chauffards qu'on sonnait. Bien, ce cédère taniot, ce rituel de fonctionner comme ça en allant en progressivement, selon le temps que les pluies traînent à venir. Donc, cédère taniot, l'amour, le rituel des jeunes qui ont été cités. Bérevi, arishona, ce n'est que pour la première pluie qui traîne à venir. Parce qu'en fait, comme il explique le Tosotium Tov au nom du RAN, c'est quelque chose qui arrive, que la plus traîne à venir, mais finalement, la pluie, elle finira à baiser. J'aime peut-être à venir ensuite, et puis on rattrapera tout ce qu'on n'a pas eu comme pluie depuis, depuis maintenant. On n'aura en pas et encore été endommagé. Par contre, avec le Tsmachim chez Chano, si toutefois il y a eu les végétaux, les, par exemple les récoltes que les. Comment dire Les, les déganimes, bon, je sais pas le mot, c'est pas grave, les céréales qui, par exemple, qui ont changé. Ouais, ça fait pousser, par exemple, des, des grains de blé, où il y a une belle écorce, mais c'est vide à l'intérieur. Il y a des, des maladies, des maladies qui peuvent frapper les, les végétaux. et eh bien, « matriin aléhem miyad » directement, on tire toutes les alarmes. Le mot de matria c'est « on sonne le chauffard » tout depuis le début. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on avait appris dans le dans les sept, vous vous rappelez, quand on avançait à on avait 13 jeunes affaires, en fait en public, 13 jeunes publics, Trois light, trois moyens, et puis après 7 ont bombardé. Ça on devenait très strict, il fallait sortir cette nature sociale. Eh bien ça, tu le feras depuis tout de suite. Et comme il rapporte dans le Ménachatchum au nom du RAN, au nom du tour, que on, on jeûnera trois jeunes, bêtes et bête Depuis tout de suite, avec toute la trois jeunes, directement on les instaure bête et bête lundi, jeudi, et le lundi suivant. En sortant, en faisant ça, on fera toutes les filottes avec tous les chauffards et tout ça. D'accord Depuis immédiatement. Pourquoi Parce que comme, comme ce qu'on a dit, comme ce qu'on a commencé à expliquer au nom du RAN, lorsque les pluies, elles traînent à venir, ça fait partie aussi du cours naturel du monde où des fois ça traîne à venir. Donc on ne va pas tirer toutes les arbres depuis le début, mais on commence quand même à allumer une petite lumière orange qui clignote, après une petite lumière rouge qui clignote, et puis après, lorsque ça devient franchement rouge, alors ça, ça hurle. Et ça sonne. D'accord Ça c'est pour le, le, le, le, le talir classique, où ça va, la pluie, des fois, elle peut traîner rien. Mais si toutefois, il y a eu un problème qui s'est passé, c'est pas, pas normal. On a, a dévié du cours naturel, et Ratsuï devant un chèvre, on est en train de se faire punir. Il y a ici un décret du ciel contre nous. Il faut absolument faire Chouva depuis tout de suite. Donc on sort, on tire toutes les alarmes, et on fait ça, Donc comme on a dit, bête, à, et bête, à trois jeunes déjà. Verhenche Pasco Geshamim Ben geshem Le Gesham idem aussi. Si toutefois la pluie elle a commencé à bien tomber à la bonne heure, ou même avec un de retard là, ça, ça change rien. Et puis après, lorsqu'on attendait encore d'avoir de bonnes quantités de pluie, d'un coup ça s'arrête. On patiente, on patiente, on a 40 jours qui passent sans une goutte de pluie. C'est que là, on a un vrai problème. C'est que Minachamim, on n'est pas content de nous, c'est le moment de faire Tshuva. Donc Verhenche Pasco Geshamim Ben geshem Le Gesham qu'il y a eu. Une interruption des pluies, d'une pluie à l'autre, entre plus de 40 jours. C'est-à-dire, l'autre est toujours pas vivante, elle est déjà passé 40 jours. Et bien, matrine miyad on je, je reprends le mot. On tirera toutes les alarmes depuis tout de suite. C'est-à-dire, on sonnera le chauffeur depuis tout de suite. Avec toute la totale, les tfilotes et les ajouts dans l'amida. Mais penez chez imaqat parce que ça, c'est le signe. En ce moment, on est en train de se faire frapper de disette. C'est pas la famine, c'est la batzoret. -so batzoret, -so ça veut dire que ça vient, il y a moins de, moins de quantité. Et m'lachon t on est plus à l'étroit. Eh bien, puisque maintenant, c'est clair, Mina on n'est pas content de nous, alors tout de suite on tire toutes les armes et on fait une vraie et des vraies tulottes. De D'accord C'est tout pour aujourd'hui, je une journée pleine.